Bonjour et bienvenue sur la plateforme MOOC Bac de Sciences. Vous êtes actuellement sur la page d'accueil. À tout moment, vous pouvez y revenir en cliquant sur le petit carré en haut à gauche. Sur cette page d'accueil apparaît également en haut à droite votre photo de profil que vous pouvez modifier en cliquant ici. Vous pouvez également choisir la langue que vous souhaitez. Vous avez sur cette page d'accueil accès à l'ensemble du cours, aux tâches qui vous sont demandées pour ce premier module, ainsi que le microblogging, c'est-à-dire l'espace qui vous permet d'échanger avec vos camarades. Vous commencerez en cliquant sur le programme de cours. Chacune des pages possède toujours une vidéo au départ, puis, dessous, vous allez retrouver un texte présentant les différentes activités à réaliser. Tout en bas à droite, vous cliquez pour aller d'une page à l'autre, soit à la page suivante, soit à la page précédente. Parfois, en dessous de la vidéo, vous allez devoir réaliser un QCM ou une évaluation par les pairs. Vous pouvez retourner à tout moment à la page d'accueil en cliquant sur le carré en haut à gauche. Vous pouvez aussi voir les différentes évaluations que vous allez suivre, ainsi que les badges que vous allez récolter. Vous allez également pouvoir intégrer un groupe avec lequel vous pourrez communiquer en rentrant ici le hashtag correspondant à votre groupe. Par exemple, hashtag « Bac de sciences ». Ainsi, vos camarades, en entrant ce même hashtag, pourront suivre vos remarques et vos suggestions. Vous avez également plusieurs forums à votre disposition. Un forum général du MOOC, si vous avez un souci d'utilisation de ce MOOC, si cette pédagogie vous fait peur. Un forum de connaissances pour échanger sur les connaissances scientifiques en physique-chimie ou en SVT. Un forum méthodologique, si vous avez des remarques à faire sur le commentaire argumentatif ou sur les exercices spécifiques au SVT, et un forum technique pour échanger sur vos difficultés ou vos succès sur l'utilisation de la plateforme. Par exemple, comment mettre en place son avatar ou répondre au QCM, les difficultés à surfer sur la plateforme ou encore comment rendre son devoir collaboratif. Nous espérons que ces forums vont vous être utiles et que vous allez pouvoir les agrémenter par des ressources que vous allez trouver sur Internet. Ainsi, vous pourrez les partager avec l'ensemble de la communauté. Nous vous souhaitons un bon apprentissage sur le MOOC Bac de Sciences.